Ouais, ouais, je sais mon amour. Je, je passe juste faire des courses pour ma mère, j'arrive là. Ouais, ouais. Je, je te laisse, je suis en dans l'épicerie. Je t'aime. Ciao. Ah non, le minimum, c'est... Salut 000. les filles ah, C'est C'est combien Ah non, on s'en fout de la cruche, oui. il n'existe pas C'est nous qui avons... Excusez-moi, mademoiselle. Papa Frustration. 20 minutes. Ok. Putain, j'en peux plus là, je rentre chez moi. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai faim, je mors de soif. Bah, tu veux du coca Ah ouais, grave, s'il te plaît. Merci. Tiens, merci. Depuis quand t'aimes le coca, toi hmm ah, bah ça c'est parce que hier soir j'ai chopé une gastro fulgurante. Frustration. On met une chasse d'enfer quoi. le L'apocalypse. L'explosion du stromboli avec les cloués de l'arbre, L'effondrement de la mine au Chili. La guerre du Vietnam avec le gaz moutarde. L'extinction des dinosaures.